On est dans un système finalement très bloqué au niveau de la démocratie. On a un pouvoir qui est en haut d'une sorte de pyramide et qui fonctionne comme une sorte de superstructure pour que, dans l'idéal, la société aille bien et que les citoyens soient heureux, etc. Mais on s'aperçoit que ça fonctionne de moins en moins et que c'est même de plus en plus le contraire qui se passe. Et Aujourd'hui, plus personne ne sait comment faire au niveau de la démocratie en dehors du fonctionnement des partis. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut un parti qui monte au pouvoir et qui, une fois au pouvoir, grâce à ses bonnes intentions, il pourrait faire descendre le bonheur dans les rouages de la société. Je crois qu'il faudrait se dire que ça, c'est mission impossible. Le jour où on aura fait ce constat et qu'on se dit « le changement par le haut, ça ne fonctionne pas », ce que tous les spécialistes du changement disent depuis des années, hein, quand on aura tiré cette conclusion-là, on pourra commencer à réfléchir, mais comment peut-on faire autrement J'ai décidé de repenser totalement la démocratie, le gouvernement central et unitaire, le Parlement central et unitaire, et d'imaginer de, des outils pour que le citoyen puisse s'emparer réellement de la démocratie. Détendre tout ce que j'avais euh, découvert et, et proposé avec des, avec des termes de loi, même très, très, très précis, en, en entrant dans le détail, hein, tout ce que j'avais élaboré comme outil au niveau de la pédagogie, j'ai décidé de le, de le faire euh, se déployer aussi au niveau d'une nouvelle façon de penser la démocratie. Je fais des séminaires, je fais des conférences parce que euh, il est difficile d'entrer de, dans la pratique au niveau macro-social directement parce qu'il faudrait pour ça changer la loi. Et donc ce que mon, ma tâche, ma contribution, c'est d'écrire pour euh, montrer des, des, des solutions euh, possibles, aussi bien dans le domaine de la démocratie que dans le domaine de, de l'économie ou de l'éducation. Il est temps maintenant que le citoyen puisse lui-même faire des propositions ou refuser certaines lois qui lui semblent euh, euh, ne pas aller dans le sens de, du futur de, de la société. J'ai l'impression de, de, de crocher dans la vie, d'être dans la vie. Hein, et de rencontrer des gens, de rencontrer réellement les préoccupations fondamentale des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes inquiétudes, de grandes angoisses, beaucoup d'espoir aussi. Et Les deux cohabitent chez beaucoup de gens, des gens qui sont prêts à baisser les bras. Et je m'aperçois que quand on, quand on parle de ces solutions au niveau macro-social, tout à coup, les gens se disent « mais oui, on pourrait ».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 Le tout premier outil dont nous avons besoin, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire le double droit. Et j'insiste sur la notion de double droit. Le droit de référendum, c'est-à-dire que si une loi est votée, que le citoyen, un groupe de citoyens puisse lancer un référendum, récolte un certain nombre de signatures à déterminer, euh, et euh, qu'à partir de là, il y ait une votation pour dire euh, si on est d'accord que cette loi passe ou si on la refuse, ça c'est le premier euh, euh, première volet de ce que j'appelle le minimum vital de la démocratie. Et le deuxième volet, c'est le droit d'initiative, initiative citoyenne, c'est-à-dire que le citoyen puisse proposer une loi, qu'il récolte des signatures et que s'il y a le nombre de signatures qui aura été convenues au niveau démocratique, euh, euh, par exemple, mettons euh, 300 000 en Suisse, pour modifier la Constitution, il faut 100 000 signatures par exemple. Hein. On pourrait dire en France 300 000 signatures, ce serait un chiffre raisonnable, me semble-t-il. Eh bien, si on a récolté 300 000 ou plus signatures, et dans ce cas-là, le projet de loi est soumis à votation et si le peuple euh, l'accepte, la loi entre dans la constitution ou dans un des codes ou dans une euh, des, des lois d'application. Et j'appelle ça le minimum vital de la démocratie parce que sans ça, on, il ne faut pas espérer pouvoir faire quelque chose. Donc je pense que c'est la première chose que nous devrions faire, c'est exiger en tant que citoyen ce double droit. Et ne pas confondre les deux, parce que le terme de référendum d'initiative populaire a été inscrit dans la Constitution. Je n'entre pas dans les détails, c'est complètement inapplicable. Et on a mélangé ces deux notions. Alors qu'en Suisse, elles sont bien distinctes. Et elles permet que, régulièrement, les citoyens proposent des choses ou refusent des, des lois euh, proposées par le gouvernement. Je précise aussi que il y a de nombreux cas où les citoyens acceptent malgré tout, malgré le référendum, acceptent, de, acceptent la, la loi proposée par le gouvernement ou par le Parlement. Donc ce n'est pas pour dire le, le Parlement ou le gouvernement a toujours tort. Hein? C'est les, les citoyens jugent, et il est inscrit dans la constitution suisse, que le citoyen est le souverain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 totalisante, on pourrait dire. Les freins existent dans la pensée de chacun. Ils existent parce que dès qu'on propose du changement, on s'imagine tout de suite que le citoyen fera forcément quelque chose qui ne sera pas, qui ne sera pas bien. Que le citoyen, forcément, il va... Il va vouloir faire euh, une école de secte ou il va vouloir euh, s'emparer du pouvoir ou il va vouloir faire ça et, et on bloque comme ça. L'écrivain euh, et homme de théâtre euh, suisse euh, Friedrich Dürrenmatt, il avait euh, élaboré le, le, le concept d'un de, de, pays qui est une prison dont les citoyens sont à la fois prisonniers et gardiens de la prison. C'est une image magnifique qui décrit bien la situation dans laquelle nous sommes. Dès que nous proposons quelque chose de, de, de nouveau, immédiatement, on voit tout ce qui ne va pas aller. Et on ne prend pas ce qui est proposé comme le germe de quelque chose qui peut être, être imparfait, qui peut être amélioré, mais qui contient quelque chose du futur. Et on vient avec toutes les images du passé en disant il y a ceci, il y a cela, oh, ça ne marchera jamais, euh, c'est utopique, ou, etc. Faire la révolution intérieure dans la pensée, penser autrement, penser le, le macro-social tout à fait différemment, et ne pas s'arrêter en chemin, remonter aux causes des causes des causes. Parce que souvent on dit qu'il faut remonter aux causes ou aux causes des causes, mais on ne va pas encore à la cause première. La cause première est dans l'observation systémique, l'observation du système lui-même. Remettre en cause le cadre premier. Parce que souvent on garde, on dit, voilà, notre cadre, c'est la démocratie, et notamment la démocratie représentative. Remettons ça en cause aussi. Et là, on avancera. Comment peut-on créer des services publics de la société civile Comment peut-on fonctionner sans un gouvernement central avec des ministres qui, qui s'occupent de toutes les thématiques Et en France, on est excellent pour ça. Quand il y a un nouveau problème, on crée un nouveau ministère. Ministère de la Ville, Ministère de la Femme, Ministère de euh, l'Écologie, Ministère de ceci et de cela. Mais on s'aperçoit que, au fond, c'est la fa façon la plus lente et la moins efficace de transformer les choses. La société civile, si elle avait le pouvoir, si elle avait le droit à l'expérimentation et un droit effectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient les moyens aussi de pouvoir le, le faire, mais qu'on qu puisse expérimenter, on verrait alors des nouvelles choses naître, comme c'est le cas un peu partout, mais sans les moyens pour pouvoir le faire et sans quelquefois la législation qui autoriserait, bon, voilà, une exception. Il euh, y a telle norme, il y a telle si telle chose qui bloque, mais vous innovez, on vous laisse le champ libre. Si on faisait ça, on s'apercevrait peu à peu que ben, tel ministère, comme par exemple le ministre, le ministre de l'éducation, est finalement inutile, on peut s'en passer. Donc on enlèverait, le, peu à peu, avec le temps, de façon évolutive, on se passerait du ministre de l'Éducation. Et on le ferait dans, tout, dans, dans tout, tous les domaines. Ce qui suppose une mise en réseau de, des organisations non gouvernementales qui travaillent sur telle ou telle euh, euh, thématique et qui font avancer les, les questions de cette façon-là. Les exemples ne man manquent pas avec ça. Hein, on pourrait en prendre de nombreux où les citoyens se sont opposés à des lois et, et le gouvernement, par le biais de la, du jeu des partis et de la représentativité, a pu faire passer la loi ou bien a pu euh, faire appliquer le 49.3. On a vu des exemples tout, ré tout récemment hein, pour faire passer une loi qui est très contesté au niveau de la, de la société. Il y a de nombreux exemples où on voit que le, le peuple suisse s'empare de certaines questions et, et réussit à, à faire passer son, son point de vue. Euh, il y a aussi euh, des questions qui se posent euh, au niveau de la société suisse et de son évolution. Le double droit de référendum et d'initiative populaire est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Si on n'a pas transformé, euh, fait l'inversion de la démocratie pour la transformer en, en démocratie évolutive, euh, le pouvoir central tend à prendre de plus en plus d'importance. Et la Suisse est vraiment prise actuellement, depuis qu'elle a renoncé à entrer dans euh, l'Europe, elle est prise là-dedans parce qu'elle met... de sous la pression de, de Bruxelles, elle met de plus en plus sa législation en conformité avec l'Union euh, européenne. Et euh, on s'aperçoit que de plus en plus, euh, des décisions tentent à être prises à un niveau euh, euh, central et non plus à un niveau local. Il est bien connu que euh, quelqu'un dans l'administration tend à se préserver et à se blinder le, le plus possible et donc il va dire « oui, non mais ça, ce n'est pas possible, là il me faut telle pièce, telle pièce, telle pièce ». Et j'ai vécu euh, très souvent le, le cas où on dit « ok, quelle est la loi qui, Quel est le règlement qui, qui demande ça Montrez-le-moi ». Montrez -le -moi. Et quand euh, vous posez cette question, vous avez vous apercevez que tout à coup, les obstacles qu'on vous mettez tombent. Hein? Bon, ça, un, un, un, un exemple, l'administration tend à prendre de plus en plus de, de champs, à, à faire entrer dans son champ de plus en plus de, de choses. C'est la nature de l'administratif, si on n'y veille pas. Hein, il faudra des normes, des règles, des, des, des précautions, etc. Donc, de ce côté-là, il faut un, un contre-pouvoir, parce que j'aime pas ce terme-là, hein, mais un contre-mouvement. Et puis, euh, l'autre frein, l'autre obstacle, c'est le, euh, le politique, parce qu'on a des gens qui ont un projet, des gens qui ont un projet, qui représentent au mieux 25% de la, de la société. Hein, si on fait le décompte réel des, des voix, hein, et avec 25% de la société, ils ont la prétention d'imposer leur projet à, à l'ensemble. C'est tout simplement euh, impossible. Et d'autre part, la complexité du monde, le monde devient de plus en plus complexe, prétendre, moi président, je vais régler tous les problèmes, c'est soit de l'inconscience, soit une prétention énorme. Parce qu'on sait que euh, régler une telle complexité à partir d'une personne qui aurait conçu les solutions, c'est tout simplement un rêve. Et ça, il faudra qu'on le dise de plus en plus. Parce que, en tant que gardien de la prison que nous sommes, tous les cinq ans, nous, jouons de nouveau le jeu de reconfier le mandat à, à un nouveau président et nous allons faire la fête euh, place de la République, place de la Bastille pour dire voilà nous avons notre président qui va nous, qui va nous sauver et chaque... Euh, tous les cinq ans ça recommence ou tous les sept ans avant hein, et on s'aperçoit que c'est de, de la pure illusion et après vient la la, la désillusion, le désenchantement, et alors on va voter contre cette personne-là. Aujourd'hui, le mécanisme est parfaitement décrypté et on ne se pose pas la question, oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas changer tout simplement euh, le système lui-même